Un proverbe africain est riche de sagesse, dit, je cite, La dignité de l'homme est dans la parole donnée. Fin de citation. Chers passionnés de l'Afrique, bonsoir. Bienvenue à Panafritude, ce haut lieu où s'élaborent toutes ces idées positives et porteuses d'espérance en vue de bâtir une Afrique forte, debout et prospère. Le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine est au cœur de toutes les attentions. Et la bataille de l'opinion fait rage. Dans ce contexte quasi électrique, où s'entrechoquent arguments et contre-arguments, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu durable en Ukraine. Une posture qui a été mal accueillie par une large frange de l'opinion publique africaine qui dénonce une attitude politiquement correcte qui ne fixe pas l'Afrique dans cette bataille aux enjeux multiples et multiformes. Corrélativement, une question forte se pose sur la table du débat ce soir. L'Afrique doit-elle prendre position dans les conflits internationaux 690, 38, 58, 39, c'est le code d'accès connu de tous. Toutes ces contributions positives, utiles, constructives sont les bienvenues. Nous les recevrons via SMS ou WhatsApp. Prenons la direction de notre studio 2 à l'effet de prendre connaissance de quelques-unes de ces actualités saillantes qui ont rythmé le quotidien du continent africain. Bonsoir Notable Lobé, bonsoir à tous les amis et fans de Panafritude. Quelques actualités autour du Sénégal, du Gabon, du Bénin, du Kenya et de l'Ouganda ont retenu notre attention. Au Sénégal, le maire de Zigenchor débattit certaines rues. Ousmane Sonko, le maire de la ville de Zigenchor, la plus grande ville de la Casamance, a débattisé cinq rues à connotation coloniale. C'est au cours de la première session ordinaire du conseil municipal qui s'était tenue le 17 février dernier que la mesure fut adoptée parmi tant d'autres. À titre illustratif, L'avenue capitaine Javelier, l'avenue phare de la ville devient l'avenue du tirailleur africain. L'avenue du général de Gaulle devient l'avenue de la paix. Cette mesure a été largement saluée par la population de la ville qui y voit une belle manière de se détacher du passé colonial. Au dire du maire, il y a un devoir de réconciliation avec la mémoire africaine ainsi que celle de nos pères et mères qui se sont battus pour notre dignité. Au Gabon, le président nomme de nouveaux responsables. Le président Ali Bongo Ndimba a procédé le vendredi 4 mars 2022 à la nomination des 12 membres de la nouvelle institution dénommée Haut-Commissariat de la République. Cette dernière est chargée de l'évaluation, du suivi et de la mise en œuvre de l'action politique du chef de l'État. Elle sera dirigée par Michel Essongue, un des caciques des régimes successifs de Bongo Père et Fils. La nomination qui fait le plus jaser est celle de Jean Gendong, ancien premier ministre d'Omar Bongo, qui s'était rallié à Jean Ping à la faveur de la crise post-électorale de 2016. Au Bénin, le gouvernement veut créer une nouvelle chaîne de télévision publique. De sources concordantes, le gouvernement béninois va créer une nouvelle chaîne de télévision publique. L'information a été communiquée par le président Patrice Talon à travers une interview accordée au journal panafricain Jeune Afrique. Après consultation d'experts africains et occidentaux, c'est l'équipe technique du groupe français TDF Télévision de France qui pilotera la mise en œuvre pratique du dit projet. La nouvelle chaîne de télévision publique se nommera ORTB+. Au Kenya... Le président appelle à la levée des sanctions contre le Zimbabwe. Le président Uhuru Kenyatta a appelé à la levée des restrictions appliquées au Zimbabwe depuis près de 20 ans. Cet appel a été lancé le mercredi 9 mars 2022 à l'occasion de la visite de son homologue zimbabwéen Emerson Nangangwa à Nairobi. L'hôte du peuple kenyan a remercié le président pour ce soutien et cette solidarité envers son pays. Ces sanctions étaient liées aux violations supposées des droits de l'homme au Zimbabwe sous Robert Mugabe et sont restées en vigueur malgré le changement de régime. Banda, le fils de Museveni, prend sa retraite. Le général Mourozi, fils du président Youveri Mousseveni, âgé de 47 ans, annonce sa retraite militaire. L'information a été véhiculée à travers un tweet publié le 8 mars dernier. Donc voici la substance, je cite. « Après 28 ans de service dans ma glorieuse armée, la plus grande armée du monde, je suis heureux d'annoncer ma retraite. » Fin de citation. Le fils de Museveni était à la tête des forces armées depuis juin 2021. Notable Lobé, voilà quelques actualités qui ont retenu notre attention. Bonne soirée et agréable débat à tous. Bonne soirée, Bonne soirée. à vous, Princesse Audrey Ntep, notre jeune et pétillante stagiaire. La libération de l'Afrique peut-elle passer par l'organisation d'élections crédibles c'est l'une des questions qui obstinent les fils du continent berceau de l'humanité face à ces avanies multiples que nous subissons au quotidien. Le professeur Kovi Gomez, à travers cet extrait de vidéo, donne son point de vue sur cette préoccupation. Suivons attentivement. Bon, d'abord, on m'a posé une question. Est-ce que je crois qu'on peut libérer l'Afrique? avec des élections. Voici ma réponse. L'Afrique, compte tenu de la nature particulière de l'impérialisme occidental, ne peut être libérée que par la révolution. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire un panafricanisme qui ne soit pas en dernière analyse un panafricanisme révolutionnaire. Donc cela veut dire quoi Cela veut dire que nous nous rallions au pan révolutionnaires, révolutionnaire de Sankara et des autres dirigeants qui ont compris que les contradictions du système qu'on appelle le système démocratique avec des élections qui font la part belle à l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent. N'est-ce pas C'est incompatible avec l'idée d'une révolution populaire. Donc cela veut dire quoi Cela veut dire que Fidel Castro, Raoul Castro, Che Guevara, vont arriver à la conclusion qu'il faut une révolution populaire à Cuba. Mais pour qu'il y ait une révolution populaire, il faut qu'il y ait un climat d'insurrection révolutionnaire. Or, à Cuba, le peuple était totalement privé du minimum vital au plan matériel. On peut même aller plus loin. La population qui était la plus pauvre, c'est la population d'origine africaine à Cuba. C'est la raison pour laquelle les premiers révolutionnaires de Cuba, ceux qui ont précédé la génération de Castro, Raoul et Fidel Ruiz, son frère aîné, étaient des Noirs. Donc ce fut le cas de d'Antonio Matteo, ce fut le cas aussi de Juan Gualberto Gomez. Quoi qu'il en soit, cet héritage a été progressivement effacé de la mémoire du peuple cubain. Et c'est par cette rencontre à Mexico que Guevara va dire qu'au nom de l'internationalisme révolutionnaire, il se met au service de la révolution à Cuba. C'est très important de voir le, la manière dont la révolution sera conçue par Che Guevara. Che Guevara était le théoricien de la révolution en fait. le vérevoltant et époustouflant béninois Kovi Gomez. Deux notables sont installés sur le gigantesque, mythique et mystique Baobab. Et ils sont présents sur le champ de la construction panafricaine avec résolution et enthousiasme. Et je commencerai par vous, notable Stéphane Menunga. Vous êtes politologue, fils de l'Afrique, Amoureux de l'Afrique, vous répondez présent chaque fois qu'il faut semer la graine du développement du continent berceau de l'humanité. Et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce soir sur le gigantesque bord -abre. Bonsoir Notable. Bonsoir Notable Lobé, bonsoir au, au deuxième Notable que vous allez présenter d'un moment à l'autre. Bonsoir aux internautes et aux téléspectateurs, sans oublier les villageois fidèles et aussi le notable et Somba connecté en ce moment euh, je réponds toujours présent parce que je pense comme François Fanon que la libération de l'Afrique commence par le conscientisme et ce que nous faisons ici c'est un début de conscientisme par nos analyses et les sujets que nous posons nous essayons de réveiller les consciences populaires africaines pour qu'ils comprennent, ou alors pour qu'ils essayent de voir euh, et connaître les solutions qui pourraient permettre à l'Afrique de se libérer, de sortir du néocolonialisme euh, qui, euh, à ma foi, est une gangrène et une plaie euh, pour le développement de l'Afrique. À ma gauche, le docteur Yvalin Boulet, vous êtes internationaliste fin et grand connaisseur de ces complexités qui régissent les relations internationales, c'est avec autorité que vous parlerez assurément sous le grand Baobab ce soir. Notable Mboulay, bienvenue au village. Merci, Merci Notable Lobet, bonsoir Notable Mununga. et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Vision 4. Je voudrais également adresser mes salutations à toute la population du NKAM et aussi à certains de mes amis qui sont solidaires des réflexions que nous essayons de mener à notre manière pour que la flamme de l'espérance reste allumée et pour que résolument doucement et tout doucement que l'Afrique puisse s'affranchir de toutes les chaînes qui la tiennent encore captive. Je vous dis merci pour l'invitation renouvelée et je vous souhaite bonne émission. Et à tous les deux, je transmets les salutations fraternelles de ces milliers d'Africains. Que dis-je Cette multitude de villageois installés sous le grand Baobab, ils vous regardent attentivement et certainement se délecteront de la pertinence et de la percutance de vos arguments. L'actualité, prépondérante, aussi sans contexte, autour de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit armé qui fermente l'opinion publique internationale et qui donne libre cours à un déchaînement de passions. Docteur ou notable moulay au nombre des protagonistes autour de ce conflit, il y a un sigle que les Africains entendent, écoutent de façon répétitive. Il s'agit de l'OTAN. En des termes élémentaires et simples, pour la gouverne de ceux qui nous regardent ce soir, c'est quoi l'OTAN Que doit-on comprendre ou saisir par le concept OTAN Merci, M. Lobet. Alors, d'une manière tout à fait simplifiée, l'OTAN c'est une organisation militaire. Alors, cette organisation naît dans des conditions assez particulières. Et j'allais dire post-guerre. Ouais, deuxième post-deuxième euh, guerre mondiale et notamment euh, le 4 avril si mes souvenirs sont bon 1949 donc euh, au départ euh, c'est une alliance militaire qui est impulsée par les états unis et qui regroupe euh, une dizaine de pays de l'Europe post-de-guerre post mais le monde au lendemain de la deuxième conflagration mondiale se trouve euh, écartelé entre deux idéologies fortes. L'une que nous nommons le communisme et l'autre le capitalisme. Alors, d'aucuns parleront du, du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Alors, c'est dans ces circonstances où le monde est gouverné par ces deux idéologies et des autres États partagés entre les influences que chacun des blocs essaie d'exercer sur leur conscience, que l'OTAN va naître pour essayer d'organiser, de regrouper un certain nombre d'États pro-occidentaux au sein d'une organisation militaire. Donc, pour la gouverne des téléspectateurs, à chaque fois qu'ils entendront parler de l'OTAN, qu'ils sachent qu'il s'agit essentiellement d'une organisation militaire. Alors, en réaction avec votre permission pour prolonger, parce qu'il n'y aura pas que l'OTAN. Dans cette configuration qui était marquée par la bipolarité, l'autre bloc, plus, plus, plus connu comme étant le bloc communiste, ne va pas également se croiser les doigts. En réaction donc à la mise sur pied de l'OTAN, le bloc communiste qui était euh, chapeauté par en fait, ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la Russie. La Russie oui. aurait eu. donc on va remettre sur pied le pacte de, le pacte de Vassovie. Le pacte de Vassovie est également l'équivalent de l'organisation militaire du côté du bloc communiste. Et, ce, et, et, et cette organisation, également, je crois qu'elle a été signée en mai 1955, si ma mémoire est bonne. C'est une réponse militaire, également, en termes d'organisation ou de superstructure pour répondre, évidemment à l'organisation militaire qu'elle avait en face au titre de, de l'OTAN. Donc, Donc voilà, notable si nous restons dans l'escarcet de l'OTAN, peut-on avoir quelques pays constitutifs de ce grand rassemblement militaire, comme vous le dites Bon, évidemment. Vous avez la France. Oui. Vous avez euh, oui. la Belgique. Vous avez les États-Unis au premier chef. Tous les pays de l'Europe font partie de l'OTAN ou quelques pays juste. – Non, quelques pays, ce n'est pas toute l'Europe. Oui. Ce pas tout l'Europe. D'ailleurs, nous y reviendrons quand nous allons aborder la question sur euh, l'actualité la, la, la, brûlante qui est à cours en Europe orientale. Oui. Mais pour l'essentiel, c'est des pays qui étaient ralliés, qui étaient du côté des alliés, dont les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. mondiale. Et au départ, s'il y en avait une douzaine, au fil des années, la nas s'est épaissie et le groupe a gagné en nombre. – donc euh, Voilà ce qu'on peut dire substantiellement sur, sur, sur, sur l'OTAN. Mais si vous voulez qu'on essaye d'être beaucoup plus précis en relation avec l'actualité qui est en cours, il faut dire que euh, euh, le conflit armé auquel euh, l'humanité tout entière est observatrice, pour laquelle l'humanité tout entière est observatrice, est un conflit qui est consécutif à... Une évolution graduelle des relations entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Ça y est, rassuré, tout à l'heure, nous allons invoquer les fondements et les causes de ce conflit. Voilà. Et je reviens avec vous, Notable Menunga. Quelles sont les forces en présence autour de cette guerre Oui, avant d'aborder les forces en présence autour de cette guerre, je voulais faire un petit crochet pour rappeler aussi le but de l'OTAN. De l'OTAN, oui. Parce que le but, c'est d'assurer une sécurité collective entre les États membres. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes membre de l'OTAN, si vous êtes attaqué... Où vous êtes attaqué à tous les états de l'OTAN. Mais et déjà, vous partagez euh, le développement de l'OTAN, qui dit que la vocation de l'OTAN est essentiellement militaire. Exactement, c'est une organisation militaro-politique ou politico-militaire. Ouais. On peut utiliser le mot qu'on veut ou les concepts qu'on veut, mais c'est une organisation purement militaire. Ça veut dire qu'une fois que vous avez attaqué un état membre de l'OTAN, ça veut dire que vous avez déclaré la guerre à tous les états à membres les de l'OTAN. Ça, il faudrait que les gens comprennent ça comme ça. C'est le but... De cette organisation. On dirait que le slogan, le leitmotiv, tous pour un, un, un pour, pour tous. tous c'est une forme d'unité. Exactement, oui. c'est une forme d'unité sur le plan, euh, sur le plan sécuritaire. Oui. Maintenant, quand vous demandez quelles sont les forces en présence, il faut noter qu'il y a d'abord, il y a les forces, les acteurs directs qui sont la Russie et l'Ukraine, et il y a les acteurs indirects qui sont notamment l'OTAN. Et ce que je pourrais appeler euh, les contestataires, ils contestent l'hégémonie de l'OTAN aujourd'hui parce que euh, depuis les années 90, avec la chute du mur de Berlin et... Euh, le bloc l'URSS qui a été disloqué, on a eu l'impression qu'on était dans une unipolarisation du monde et de plus en plus donc, on a des nouveaux pays et des nouvelles puissances qui contestent cette hégémonie donc ce sont les deux forces en présence et les élections qui y a eu dernièrement aux Nations Unies nous ont démontré qu'effectivement il s'agissait de ça vous avez vu que d'un côté il y a les états de l'OTAN qui ont voté pour que l'Ukraine arrête euh, la Russie, autant pour moi, cesse son attaque contre l'Ukraine, mais on a vu les pays comme la Chine qui ont voté contre. On a vu des pays comme la Corée du Nord qui ont voté contre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des États qui voudraient qu'on sorte de l'unipolarité du monde. Et il y a même eu un État africain qui a voté contre l'Érythrée, je crois bien si ma mémoire ne me trompe pas. Donc vous comprenez que ce sont ces différentes forces en présence qui sont dans le conflit. On a donc des acteurs directs et des acteurs indirects Indirect. qui sont... Qui, sont autour, qui se meuvent autour de ce conflit. Et une contribution d'un illustre villageois installé autour du Grand Baobab, il nous dit « Cette guerre n'est pas pour le continent africain, dont les Africains doivent rester à l'écart, c'est entendu. » Alors que le monde entier est mobilisé autour de l'idéal de paix durable, entre les hommes, c'est tout de même curieux que nous n'arrivons à voir deux pays se déclarer ouvertement la guerre. Et la question qui nous tarobe l'esprit à Brûle-Paupin est la suivante, notable Mboulet. Quelles sont les causes ou les fondements de cette mésentente qui aurait débouché sur un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine Alors, je vais essayer de simplifier la complexité. Évidemment, on peut aller de très loin pour en arriver à la situation actuelle. Mais pour s'y conscrire, les, les, plus, les oui. faits les plus Récent. importants, oui. disons que euh, euh, euh, au, au lendemain, ou au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous assistons à ce qu'on a, on a appelé euh, de manière classique, euh, en théorie des relations internationales, nous sommes dans le cycle bipolaire de puissance. C'est-à-dire que le monde est divisé entre deux pôles de puissance. L'un, incarné par le bloc occidental, avec la tête de proue, les États-Unis, et de l'autre, le bloc communiste, avec ce qu'on a conduit à l'époque, qu'on appelait l'Union soviétique. Mais, euh, il faut préciser que durant cette période de guerre froide, ce que Churchill avait considéré comme étant le, le rideau de fer, n'avait pas débouché spécifiquement à l'éclatement d'un conflit armé au sens propre du terme entre les principaux États qui étaient concernés par cette bipolarité. Par contre, par contre cette guerre froide avait eu des, des, des conséquences plutôt armées au sein des États satellitaires. Satellitaires, c'est-à-dire on peut considérer l'Afrique et quelques pays de l'Asie, de l'Océanie, etc. Cependant, avec l'arrivée du président Gorbatchev, la fameuse politique de la paix historique qu'il avait mise sur pied, nous avons assisté, n'est-ce pas, à une espèce de rapprochement qui a conduit au démantèlement du bloc soviétique. Et ce démantèlement du bloc soviétique consacre donc ce qu'on a appelé également les, les, les cycles unipolaires de puissance, c'est-à-dire avec l'hégémonie occidentale qui s'appliquait maintenant à, à, à, à, à l'échelle mondiale. Alors, ce, ce, euh, seulement, ce démantèlement était assorti, n'est-ce pas, de certain nombre d'engagements. Au rang de ces engagements, les pays membres de l'OTAN, ou alors, oui, les pays membres de l'OTAN, devaient s'abstenir, après le démantèlement du bloc soviétique, d'étendre leur influence sur des pays qui étaient... Euh, Influence ou hégémonie. L Influence ou hégémonie, ou, hégémonie, donc, ou hégémonie. Vous comprenez oui. ça comme ça, oui. euh, ce qu'on appelait d'abord euh, la communauté des États indépendants. Tous ceux qui se sont retrouvés un peu quelques uns de liberté et d'indépendance et qui se sont affranchis se sont affranchis oui. de la domination du bloc soviétique. Et je crois que ce dol, ou alors ce, ce, ce, ce, ce que les juristes peuvent appeler, peuvent considérer comme étant de la mauvaise foi, Entraîner une érosion du principe de la parole donnée dans l'espace oui. et dans le temps. Donc, et évidemment, vous allez comprendre que dans la dynamique de l'évolution de la conduite des affaires internationales. Not, not, Notable Mboulait, sans toutefois vous couper, y a-t-il des documents attestants de, cette, de cet engagement formel pris par les pays de l'OTAN Quand vous suivez toute l'actualité, en fait, pour nous, oui. qui avons quand même le devoir en relation avec notre, nos, nos, nos petites obligations professionnelles de suivre quand même les faits les plus saillants. Lorsque vous voyez à des tribunes officielles consacrées au sein même des, des systèmes parlementaires européens, il y a une documentation qui existe, okay. qui témoigne de ce qu'il y avait effectivement un dialogue. Et, un dialogue et, et un, des accords formels. Oui. Et un, dialogue, entre ces différents états. et un dialogue qui avait donné lieu à un espoir, non seulement sur euh, euh, euh, euh, la réserve que devaient observer euh, les pays membres de l'OTAN ou alors les pays du bloc euh, euh, occidental d'étendre leur influence dans les pays de l'Europe orientale en plus de, cela, en plus de cela il y a un certain nombre d'accords peut-être nous y reviendrons sur euh, les, les armes nucléaires le nucléaire civil, les désarmements, la non-prolifération et tout ça, on s'est rendu donc compte, au fil des temps, et à force d'être dans un langage plus ou moins de sourds, que la Russie, à un moment donné, a commencé à formuler des réserves ou des observations quant à l'évolution graduelle de l'influence de l'hégémonie occidentale, notamment au travers de l'OTAN, dans des pays qui sont plus qui, qui, qui se circonscrivent tout autour de lui. Vous comprenez un peu. Et il me souvient, il me souvient, j'ai lu dans certains documents euh, qu'à plusieurs reprises la Russie a porté le problème au niveau des Nations Unies pour se plaindre de ce comportement qui ramait à contre courant d'un engagement qui avait été contracté en son temps par le président Bush avec Mikhail Gorbachev. Il y a des termes simples, on peut dire que la Russie négocie un arrangement à l'amiable. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. En allant poser le problème aux Nations Unies. On va le dire comme ça, de façon tout à fait contractée. Oui. Alors, ce qui se passe actuellement est tout simplement révélateur d'un retournement du monde. Si je peux reprendre l'expression de badi Parce que pendant longtemps, le monde a été inscrit à l'école occidentale. Et on s'est rendu compte que la dynamique qui, qui, euh, qui con, Comment je veux dire ça Qui consistait, pardon, à créer donc un mécanisme de sécurité collective. Vous en avez fait le cas tout à l'heure. a été tout simplement euh, foulé au, au pied. Et en même temps, en observant la conduite de la scène internationale sur la période qui va précéder les années 90 jusqu'à date, on s'est rendu compte qu'il y a donc eu des nouveaux pôles en termes d'émergence et d'affirmation d'une certaine identité et de civilisation qui également impactent et influencent considérablement la conduite des affaires internationales. Voilà pourquoi... Quand vous analysez au fond là, ce qui se passe actuellement entre la Russie et la Crimée, et, et, et l'Ukraine, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme une théorie de l'essoufflement. Et ceux qui font la sociologie politique, on appelle ça la théorie de la cyclicité. C'est-à-dire, on a l'impression que la civilisation occidentale a atteint son pic. Je dis bien, c'est une impression. Ah, oui. Elle a atteint son pic et elle est donc en train de. De chuter. Justement. Pourquoi Parce que aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire en termes de puissance. Et je pense que je reviendrai dessus avec votre permission. Prenons ces quelques réactions euh, de ces illustres villageois. Bonsoir à tous les notables. Quelle est la véritable cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine autre contribution. Bonsoir aux notables. Cette guerre avec la montée de la Russie vient équilibrer les choses sur le plan mondial. Car l'OTAN qui dirigeait injustement le monde doit avoir en face une force pour équilibrer les choses. C'est l'illustre villageois Oumam Kinjok Ruben depuis la Dengouan. Avec votre permission, pour répondre directement. Oui. En réalité, la Russie supporte mal ou conçoit mal que l'OTAN puisse venir installer une base militaire dans un pays que la Russie considère comme étant un espace, son espace naturel et mieux comme son arrière cour Et quand vous allez voir, vous allez lire les positions de la Russie au travers de son ministre des Affaires étrangères, pour eux, c'est tout simplement une question de sécurité Nationale. Et cette question qui s'adresse à vous, vous répondrez tout à l'heure hein, à votre temps de parole. En trois semaines, la Russie n'a pas pu conquérir l'Ukraine. Croyez-vous que l'Ukraine a de fortes chances de se repositionner Ma question est pour M. Mboulaye. À vous, notable Minunga, restons toujours sur les causes et les fondements de ce conflit meurtrier, désolant, qui sème angoisse et peur à travers le monde. Quelles sont les causes de cette guerre Oui, c'est vrai que Russie le notable Mboulet a fait un bon rappel historique déjà. Oh. Et pour comprendre davantage ces causes, il faut lire le texte que Vladimir Poutine a publié sur le site internet du Kremlin le 12 juillet 2021. Il fait tout les un rappel, passées. exactement, il fait tout un rappel historique entre la Russie et l'Ukraine. Et il dit qu'à la réalité, c'est un seul peuple. La Russie et l'Ukraine forment un seul peuple. Et il dit que euh, l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie a été euh, une erreur monumentale. Je le résume parce qu'on ne va pas revenir sur, son, sur ce long texte. Il dit donc que ça avait été une erreur euh, de séparer la Russie et de l'Ukraine. Et les causes immédiates sont que Vladimir Poutine et la Russie euh, exigent que l'Ukraine cesse de se rapprocher euh, de l'OTAN et euh, des démocraties occidentales. Et ça se justifie avec euh, les deux propositions que la Russie a faites le 12 décembre. Le 12 décembre à l'OTAN, où la première proposition parlait du désengagement de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. Et le deuxième point demandait aux États-Unis de ne plus établir des bases militaires autour des pays de l'Europe orientale. Parce que sur le plan stratégico-politique, ça pose un problème. C'est une, une manière d'encercler la Russie la sur aussi. le plan stratégique. Et la Russie voyait ça comme un danger parce que si l'Ukraine devenait membre de l'OTAN, ça signifie que l'OTAN pourrait venir installer une base militaire en Ukraine et ce serait une manière d'encercler la Russie. Et le 26 janvier, dont les États-Unis ont rejeté l'offre que la Russie avait proposée. C'est ça qui pousse dont la Russie a dit que... Mais euh, il y a eu des accords, que ce soit tacite ou écrit, parce qu'on ne dit pas aussi aux gens que la disparition du pacte de Varsovie que le notable a évoqué, en principe, devrait entraîner la disparition de l'OTAN. On ne dit pas ça aux gens, que la disparition du pacte de Varsovie, qui est l'équivalent de l'OTAN, devrait entraîner la disparition de l'OTAN. Or, oh, l'OTAN n'a pas disparu. L'OTAN a continué à étendre son hégémonie. D'où l'inquiétude de la Russie et de Poutine et même de la Chine. A dit que mais vous insinuez qu'il y a une superchérie permanente, il y a eu une superchérie du côté de l'OTAN, ça il faut le dire parce que Mikhail Gorbatchev et James Baker ont eu à signer des accords qui stipulaient que L'OTAN ne devait jamais, et il a bien fait de le rappeler le notable, ne devait jamais étendre son influence dans les zones de l'ex-URSS, ce qui n'a pas été respecté par l'OTAN. Donc vous voyez donc aujourd'hui à la réalité, euh, je ne suis pas pour les guerres ni pour les annexions, mais quand on, est quand, même, quand on a quand même du bon sens, on a envie de dire que la Russie est dans son droit... Euh, de pouvoir défendre ses intérêts sur le plan militaire et sur le plan stratégique. Et moi-même, je suis d'avis de ceux qui pensent qu'à la réalité, la Russie pose un acte de souveraineté nationale. Parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN aujourd'hui, ça veut dire que la Russie est totalement encerclée et on va assister là à ce qu'on a appelé euh, l'unipolarisation du monde. Et on devrait aussi l'accepter aujourd'hui que ce conflit va entraîner la désoccidentalisation du monde. Parce qu'on avait l'impression que euh, les civ la civilisation occidentale était devenue un paradigme. Ce que beaucoup de personnes ne partagent pas, moi y compris, je suis de ceux qui pensent que on devrait respecter les cultures des uns et des autres, on, devait on devrait respecter les opinions des uns et des autres, mais sauf que depuis 1990, avec la fin de la guerre froide, euh, on a occidentalisé le monde et vous, avez, vous allez donc vous rendre compte que certains pays ont travaillé en silence pour contester cette euh, hyper-puissance de l'OTAN, cette hyper-puissance des États-Unis et c'est pour ça que euh, on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui. Quelques contributions de nos frères. Bonsoir, mes frères panafricains. C'est le moment au jamais pour l'Afrique de se réveiller face aux escrocs et macros de l'OTAN capitaliste. La Russie, grâce à Poutine, doit relever ce défi. Autre contribution. Bonsoir à vous, bonne émission. Merci bien, très cher. Autre contribution Malibé, bonsoir au panel. La Russie a raison de défendre ses intérêts car l'OTAN n'a pas respecté ses accords. C'est Sa Majesté Atangana. Autre contribution. S'il vous plaît, j'aimerais connaître les causes lointaines et immédiates de cette guerre. Et à tous les deux, peut-on dire aujourd'hui quitte du principe de l'autodétermination l'Ukraine? a tout de même la libre ou la liberté, le champ libre de choisir le regroupement qui sert à son épanouissement. Et on ne saurait donc faire de reproche à l'Ukraine de vouloir souscrire à l'OTAN. Qu'y a-t-il de mauvais à cela, notamment Boulay En fait, votre question aujourd'hui nous permet ou alors à l'observation, on a un droit de se questionner un peu sur les principes de la régulation sur la scène internationale qu'il s'agisse des principes qui sont contenus dans la charte de l'ONU ou de toutes les autres organisations d'intégration qui également essaient à leur manière de réguler, d'organiser et d'encadrer le processus de rapprochement entre les peuples. Alors, vous faites allusion là aux limites du droit. Une règle, un principe. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire des rapports entre les nations que cela arrive. C'est vrai que nous devons nous interroger, mais est-ce que nous devons nous interroger parce qu'il s'agit aujourd'hui de la Russie ou de l'Ukraine La question est également fondamentale. Est-ce que c'est le seul exemple qui fait cas dans l'histoire de l'humanité en termes, je dis bien en termes de, de, de non-observance et de mépris, des principes de la régulation du système international. La réponse, c'est non. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons être des laudateurs des de conflits armés et des guerres Je dis non. Maintenant, souvenez-vous que dans le champ des relations internationales, on nous a parlé de la guerre préventive. En France, c'est facile. C'était une guerre qui consistait à aller débusquer l'ennemi potentiel ou avéré annihiler toutes ses capacités de, de, de, de, de, de, de, de nuisance et l'empêcher systématiquement d'atteindre le territoire visé. La guerre préventive. Il y a des puissances du monde qui ont livré et qui, qui livrent encore une guerre sans merci contre le terrorisme. Alors, j'ai lu aussi quelque part des gens ont parlé s'agissant de la réaction de Poutine de guerre préemptive une espèce de guerre défensive également, pour dire, bon, est-ce que je vais rester attentiste, observateur, dans une technique d'encerclement Le mot a été très bien choisi chez Notable. Encerclement. Pour laisser que je sois définitivement consommé et avalé. Alors, face généralement à la vie, c'est ça, même dans l'histoire des, des guerres et des conflits. Quand vous êtes en difficulté, vous êtes face à un obstacle ou à un danger, vous avez deux réflexes possibles. Soit vous capitulez, Soit vous développez l'instinct de, de survie. Je laisse le soin à chacun de se faire sa propre opinion sur l'affaire. On se comprend. Maintenant, vous avez un, un internaute qui a posé la question de savoir si en une semaine, je crois oui. deux semaines, oui. trois, semaines, oui. trois, semaines, trois, trois semaines, semaines déjà, la Russie n'a pas, pas pu faire complètement belle, même bas sur l'Ukraine. Est-ce qu'il est possible pour l'Ukraine de reconfigurer les données de ce conflit à son avantage? À l'observation, il me semble que l'enthousiasme, si je peux mettre l'expression entre guillemets, qui semblait sous-tendre la proximité de l'Ukraine avec les pays de l'OTAN, a été très rapidement touché. Je rappelle quand même que moult fois, le président ukrainien a essayé d'appeler les pays européens, les pays de l'OTAN, à intervenir et... Et a essayé de créer une zone d'exclusion aérienne. On lui a opposé une, une fin de non-recevoir. Cela témoigne quand même d'une certaine perplexité, tant qu'on connaît quels ont été les fondements de conflits armés auxquels nous sommes en train de, de faire face actuellement. Maintenant, je ne sais pas s'il si pourrait y avoir volte-face. Ou s'ils avoir un sursaut d'orgueil des dernières minutes. Nous avons voilà. vu ça dans l'histoire des guerres. un renversement guerre. de situation. Parce de que je tiens à course. vous rappeler toujours, de manière tout à fait analogue, quand les États-Unis doivent entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, ils n'étaient pas concernés par la guerre. Pas plus que la première d'ailleurs. Je crois que c'était le 7 décembre 1941. pile à bord. Ça a été le biais d'invitation directes et officielles des États-Unis dans la guerre, du côté des, des alliés. Et jusque-là, ceux qui avaient les faveurs ou avaient le vent en poupe par rapport à une victoire certaine, l'histoire nous a apporté la preuve que ça n'a pas été le cas. Donc, je ne peux pas préjuger des intentions des pays de l'OTAN. Moi, je me limite aux faits tels que je les vis. Et pour l'instant, je me rends compte que, progressivement, méthodiquement, la Russie est en train de marcher sur l'Ukraine. Maintenant, je vous répondrai tout à l'heure pour vous dire quelle est ma pensée, quel est mon point de vue en ce qui concerne ce conflit armé. Prenons cette contribution. Cette guerre est une conséquence de l'impatience de la Russie face au comportement irresponsable et belliqueux des Occidentaux. C'est le docteur Colma depuis Lomé, et Togo. Notable Minunga, doit-on récuser à l'Ukraine le droit souverain de choisir les options de l'épanouissement de son peuple. L'Ukraine, comme pays, est tout de même libre d'adhérer à, à l'OTAN sans que cela ne crée un conflit armé. Vous posez là une très bonne question. et Je vais commencer par dire qu'il faut savoir que rela les relations internationales sont régulées par deux instruments, le droit et la force. Et Il faut savoir que le droit, en réalité, c'est pour les faibles dans les relations internationales, ce sont les faibles qui font toujours recours au droit pendant que les forts ou les puissances font recours à la force. C'est pour ça qu'il y a un président des États-Unis qui, au sorti euh, d'un vote des membres permanents, a été capable de dire que 4 non contre 1, 8, les 8 l'emportent. Ça veut dire que les 4 autres membres permanents avaient voté non. Et euh, les États-Unis voulaient prendre sa décision et le président a dit 4 non contre 1, 8. Les huiles emportent. On se souvient encore de l'opération tempête du désert qui avait été déclenchée par les États-Unis et je dirais l'OTAN. On se souvient encore de l'intervention de l'OTAN en Libye. Là aussi, la Libye avait le droit d'avoir les mêmes droits qu'on revendique à l'Ukraine aujourd'hui. Mais l'OTAN a intervenu. C'est pour dire qu'à la réalité, on brandit les arguments de droit quand on veut manipuler ou justifier certaines choses. Moi je pense qu'aujourd'hui euh, si on s'en tient ou alors si on fait une lecture juridique on aura l'impression que euh, c'est la, la Russie qui est le mauvais élève. Mais en même temps, si on fait la même lecture juridique pour d'autres conflits que l'OTAN a créés, on va aussi se rendre compte que l'OTAN est même plus dangereuse euh, que euh, la Russie aujourd'hui. Donc moi je pense que euh, la Russie est dans son rôle pour répondre trivialement. La Russie doit défendre ses intérêts même si la, quand vous me posez cette question en tant que politologue et juriste dans l'âme, j'ai envie de dire que l'Ukraine a le droit de se rallier, rallier. à n'importe quelle organisation. Oui. Mais en même temps, en tant que politologue et stratège, j'ai envie de dire que la Russie a le droit de, de veiller sur sa sécurité. Donc, vous voyez ses que, intérêts. Justement, vous voyez <rire> que je suis partagé oui. entre l'homme de science non, et oui. l'homme de la rue. Donc oui. en tant qu'homme de science qui analyse les stratégies, j'ai envie de dire que la Russie est dans son droit. De refuser de se faire encercler par l'OTAN. Mais en même temps, j'ai envie de dire que l'Ukraine a le droit de s'apparenter à n'importe quelle organisation parce qu'elle est un État souverain. Et je veux faire le parallèle avec l'Afrique pour répondre à certains villageois pour demander que... Le droit dit que quand on est indépendant, on peut s'apparenter à n'importe quelle organisation. Pourquoi on ne laisse pas certains pays africains choisir la monnaie qu'ils veulent Quand j'ai fini de poser cette question, je donne ma langue au chat. <rire> Autre contribution. Bonsoir, chers panélistes. La Russie sera-t-elle un espoir pour les pays africains C'est Raman depuis Douala. Une contribution. Notons que la Russie, dans ses accords avec le bloc occidental, souhaitait son adhésion à l'OTAN, ce que les États-Unis n'ont pas accepté, ce qui a fait grandir les soupçons de la Russie quant à la volonté des États-Unis de rester la seule puissance. C'est l'illustre villageois Kangai Emmanuel qui nous apporte sa contribution. Et là, nous allons répondre donc à la question centrale posée sur la table du débat. Chaque fois qu'il y a ces conflits internationaux, les avis sont partagés. Les uns appellent à l'abstention, d'autres à la neutralité. Les plus courageux demandent de prendre fait et cause pour l'un ou l'autre camp. D'autres demandent de rester nuancés. L'Afrique doit-elle prendre position face à ces conflits internationaux Et dans le cas d'espèce, est-ce que le continent africain doit prendre position pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'OTAN, notable voulez Qu'est-ce qu'on fait avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler aux, aux villageois qui sont très nombreux que l'histoire de l'humanité est intimement liée à la notion de conflit et de guerre. Donc, Les conflits et les guerres sont des structurants de la construction et de l'évolution des nations. À partir de ce moment... Nous avons espéré, après l'échec des 14 points de Wilson, que la société internationale qui avait été pensée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça devait être une société pour la promotion de la paix, pour la, prom la promotion de, de, de, de rapports plus ou moins apaisés entre les États, et pour l'évitement d'un nouvel affrontement planétaire. Voilà le schéma global qui a sous-tendu la création et la mise de sur pied de l'Organisation des Nations Unies. Mais nous avons assisté au fil du temps à des faits qui relativisent cet idéal qui avait été plutôt très bien pensé parce que plusieurs nations dans le monde, que nous n'allons pas citer, se sont rendues donc coupables de fouler au pied et de violer un certain nombre de principes par rapport à ce mécanisme de sécurité collective. Parce que vu la nécessité de décider en commun des mesures à prendre pour la préservation de la paix et de la sécurité il y avait bien lieu de créer une société supranationale maintenant nous assistons là à une redéfinition des rapports entre les organisations internationales et les états qui en sont les, les, les, les créateurs et les, dans les rapports entre les états qu'ils soient égaux ou non toutes choses qui nous permet de constater que nous sommes en train d'assister à une reconfiguration de la scène internationale. Maintenant, vous me posez la question de savoir si l'Afrique doit euh, prendre position pour l'une ou l'autre partie dans ce conflit. Alors, avant de vous donner mon, mon, mon avis sur ce que pourrait faire l'Afrique ou pas, je tiens d'abord à rappeler que les bruits au sens des armes, dans leur spécificité et dans leur diversité, qu'elles soient des armes tout à fait ordinaires ou qu'elles soient des armes nucléaires, n'ont pas toujours une incidence positive dans la préservation de la vie. Parce que je suis de ceux qui pensent que la vie est sacrée. Et à chaque fois qu'une vie humaine est menacée par des pétarades ou par des détonations je pense que logiquement, si chacun a un peu d'humanité en lui, on devrait condamner. Maintenant, est-ce que l'Afrique doit prendre position D'abord, il y a cette contribution. Bonsoir à tous, autour du Grand Baba. Pour moi, je pense que l'Afrique ne doit sous aucun prétexte se mêler de ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. C'est l'illustre villageois Martin Zan, depuis une grande tête Ce n'est aucunement pour influer votre Pas raisonnement. Hein. Allez-y. <rire> Mon propos consiste à vous dire en guise de réponse que je pourrais penser que oui, l'Afrique a son mot à dire. Pourquoi L'Afrique est l'un des rares peuples dans l'histoire de l'humanité à avoir connu l'humiliation, la destruction, la dépravation, la démolition, l'instrumentalisation, la chosification, la soumission, qu'on peut facilement résumer par la chaîne négrière. Pas la colonisation, pas le néocolonialisme. Pourtant, l'histoire nous apprend que nous sommes le berceau de l'humanité. Et vous allez vous rendre compte que dans l'histoire profonde de l'Afrique, c'est un continent qui n'a jamais été porté par, dans la prédation. L'Afrique n'a jamais été portée dans une projection de puissance et de domination en termes de guerre. Les mini-impérialistes et donc, Hégémonique ne concerne pas et donc les dans Afriqueurs. cette position naturelle et historique, il me semble que s'il y avait un interlocuteur valable qui pouvait amener les protagonistes ou les belligérants sur la table et faire la paix, c'est bien l'Afrique. Cependant, ma position est nuancée parce que je vais vous poser la question de savoir de quelle Afrique parlez-vous. De, de, notre Afrique. Afrique, de notre Afrique. L Afrique, parlez-vous. De notre Afrique. L'Afrique est-elle un bloc monolithique au sens des inclinaisons, au sens des idéologies et au sens des coopérations Voilà tout le problème. Et vous avez tout fait de le signaler dans votre propos. Pourquoi certains pays ont dit non Pourquoi certains pays ont dit oui. oui Et pourquoi certains pays n'ont rien dit oui. du tout Voilà tout la mise en scène comportementale qui traduit quand même l'absence d'une position commune. Et cette absence de position commune peut s'expliquer, et vous l'avez abordé au départ. On va, certains vont vous parler de l'Afrique noire, d'autres vont vous parler de l'Afrique blanche, certains vont vous parler de l'Afrique chrétienne, d'autres vont vous parler de l'Afrique animiste. Sans parler préciser les failles qui existent même au sein de chacune de ces entités. Donc, j'estime que puisque c'est le rapport de force qui gouverne les relations entre les nations et les peuples, et que c'est l'idéologie qui gouverne le monde, l'Afrique aurait pu dans une tonalité tout à fait d'autorité dire ce qu'elle pense et penser du même voie. Mais vu que nous n'arrivons pas à former un tout cohérent, il me semble difficile que cette Afrique soit audible. Je vous ai répondu, et je crois que vous comprenez pourquoi je vous ai répondu comme ça. Notre <rire> Menunga, votre position, votre point de vue, doit-on clairement émettre notre idée face à ce conflit Nous, les Africains, nous, l'Afrique. Si on parle du principe des relations internationales qui dit qu'entre les États, euh, il n'y a pas d'amis. La seule chose qui compte, ce sont les intérêts. J'ai envie de dire euh, de façon triviale que l'Afrique ne devrait pas se mêler de ce conflit. De façon triviale. L'Afrique ne devrait pas se mêler de ce conflit parce que l'Afrique, en réalité, euh, peut-être c'est moi qui n'y vois pas bien, mais je ne vois aucun intérêt pour l'Afrique de se mêler de ce conflit. Et en même temps, quand j'analyse la position de l'Union africaine et le vote de certains États africains, on se rend justement compte qu'on a une Afrique là politique, c'est-à-dire disséminée et pas Parce que quand vous avez quand même 28 pays qui votent pour, 17 pays qui s'abstiennent, euh, 7 pays qui sont absents du vote et un pays qui vote contre, et vous voyez la position de l'Union africaine, vous posez des questions ça démontre la suffisance que l'Union africaine a échoué, que le panafricanisme a échoué, qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. Donc C'est pour ça que je dis de façon triviale qu'on a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller euh, se prononcer dans les conflits mondiaux ou alors dans les affaires qui ne nous concernent pas. On doit d'abord résoudre ce problème euh, de panafricanisme. Parce que même seulement en zone CEMAC, on n'a pas parlé d'une même voix. Et là, ça pose un problème. Gardez le fil de vos arguments, notable Menunga. La position de l'Afrique pendant ce conflit est divine, dans la mesure que l'Afrique devrait beaucoup prier pour que cette guerre n'arrive pas sur son sol. Car la puissance de nos armées est encore embryonnaire. C'est les listes <rire> villageois à Canacua depuis ici. Allons-y, notable. Avec, avec votre permission, avec oui, votre permission. En quelques secondes, juste. Ce que juste... je viens de dire est extrêmement fondamental. Pourquoi ne voudrait pas que les gens pensent que l'Afrique vit en marge de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça qui rend un peu difficile une prise de position tout à fait péremptoire quant à la question que vous posez sur la capacité de l'Afrique à vouloir prendre position. position. Aujourd'hui, c'est le contrôle des espaces. Notable Moulet, c'est le notable Menouga qui avait la parole. Excusez-moi, Non, il y a allez -y. pas. De... allez non, je non, Donc, je disais que même en zone CEMAC, quand vous analysez les votes en zone CEMAC, ce n'est pas symphonique, c'est cacophonique, ça pose un problème. Oui. Ça veut dire que l'Afrique a d'abord les problèmes en interne qu'elle doit résoudre avant de se prononcer euh, sur les grands sujets du monde. Parce que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Parce que si on dit aujourd'hui que, bon, l'Afrique doit se prononcer, l'Afrique va dire quoi vous aurez l'Afrique du Nord qui va par exemple vous dit oui, la CEMAC va vous dire non, encore même que dans la CEMAC, d'autres vont dire non. D'autres vont une dire oui. Dans ce continental, l'Union africaine, dans laquelle on peut préalablement discuter des positions divergentes pour aboutir à une position consensuelle. Sauf que l'Union africaine dont vous parlez est un éléphant blanc. Ce n'est pas une Union africaine telle que l'incroup m'avait pensé. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie politique. Parce que quand vous avez d'abord une Union africaine qui est financée à hauteur de 72% par l'Union européenne et la Chine, vous comprenez qu'à la réalité, il ne faut rien attendre d'elle. Quand vous prenez le cas de l'Union européenne, vous voyez qu'ils parlent d'une même voix. C'est ça qu'on appelle une intégration réussie. Mmh. Vous ne pouvez pas appartenir à une organisation et faire le contraire de ce que l'organisation promeut. Vous avez vu le vote de l'Union européenne par rapport à la crise euh, russo-ukrainienne. Mmh. Ils parlent d'une même voix. L'Afrique doit d'abord résoudre ce problème de panafricanisme et tant qu'on n'aura pas pu résoudre ce problème de panafricanisme, vraiment qu'on reste tranquille. Parce que c'est le préalable même pour que l'Afrique soit euh, entendu ou écouté dans le Conseil des Nations parce que Senkoumaki. qui aimait bien le dit, soit nous nous unissons et euh, nous nous affirmons sur la scène internationale, soit nous restons comme nous sommes là et nous mourons et quand vous voyez aujourd'hui euh, la voix de l'Afrique ne compte presque pas dans les relations internationales parce que même si elle donne sa position, qui va même d'abord l'écouter parce que sur le plan Déjà militaire, elle n'a aucune influence Sur le plan économique, elle n'a aucune influence Je rappelle que sur le plan économique L'Afrique participe dans la mondialisation à hauteur de 2% Et alors qui va écouter un tel continent Personne ne va vous écouter Donc on a beaucoup de choses à travailler Vraiment, laissons-les faire leur guerre là-bas Travaillons pour que Quand ils vont finir de faire leur guerre Qu'on soit au moins capable de les regarder en face En, en ayant les éléments Ou les facteurs de puissance qu'ils ont aussi tout à à l'aune des positionnements stratégiques, idéologiques et politiques des différentes forces en autour de ce conflit, peut-on dire aujourd'hui qu'à l'issue de la brouille, il y a redéfinition du leadership mondial Va-t-on voir émerger un nouveau leader qui pourra dicter ses orientations au monde euh... Poser la question de cette manière, je suis, je suis un peu embarrassé. Embarrassé, et pourquoi Parce que euh, le, le, le conflit qui se déroule entre, ou alors, qui oppose la Russie à l'Afrique, est loin de nous avoir livré tous ces secrets. La Russie à l'Ukraine, pas, pas encore à l'Afrique. Euh, <rire> ma, ma langue a fourché. <rire> Donc, ce conflit ne nous a pas encore livré tous ces secrets. Alors, on ne saurait donc verser dans... dans, dans la perspective. Dans. nous sommes dans la perspective. Là. On, on peut faire des prospectives, mais en gardant les pieds sur terre. Oui. En gardant les pieds sur terre. Parce que jusqu'ici, euh, le, le, le, le bloc occidental est encore debout, à tout le moins. Oui. Même s'ils ont un de leurs pays alliés qui est suffisamment fragilisé, on ne pourrait donc pas euh, dire comme ça, de, de, de manière tout à fait tranchée, que cette victoire apparente de la Russie sur l'Ukraine va avoir comme conséquence la redéfinition des pôles de puissance. allons-y donc en termes de congenture ou d'hypothèse. Dans le cas où la Russie gagnerait cette bataille, que va-t-il se passer Dans le cas où ce pays perdrait la bataille, qu'allons-nous voir Qu'allons-nous vivre À quoi allons-nous assister qu Jusqu'ici, malgré... Euh... En termes d'hypothèse oui, Jusqu'ici, malgré... Les, les nouveaux pôles émergents en termes de puissance, la puissance occidentale est toujours d'actualité. Alors, si la Russie parvient à subjuguer et à annexer l'Ukraine, elle serait en train de mener une action qui est conforme à la vision, à la projection de sa, de, de, de, de, de, de sa politique étrangère. Pourquoi la Russie du président Vladimir Poutine, du point de vue de l'analyse, on ne peut pas la comparer à la Russie de Mikhail Gorbachev. Pour mémoire, Poutine est un ancien officier, le président Poutine, excusez-moi, est un ancien <rire> officier de renseignement. C'est quelqu'un qui a vécu la période de la guerre froide et qui a été au cœur, ou alors qui a vécu le démantèlement du bloc soviétique qui a subi les humiliations de voir tous les pays qui étaient autrefois dépendants de ce bloc être absorbés et être inféodés à l'idéologie occidentale. Et lui, il a un rêve. C'est de redonner à la grande Russie les lettres de noblesse de ce que fut la grande Union soviétique. Et c'est consigné dans le livre blanc qui est le poteau indicateur de leur projection sur la scène internationale. Il est donc question pour Poutine de retrouver ce que lui considère comme étant un territoire naturel, son autorité et l'hégémonie de la Russie, et même son influence sur l'ensemble des régions qui se circonscrivent autour d'elle. Voilà. Mais cette projection ne s'arrête pas seulement en Europe orientale. Je vais vous dire pourquoi. Et vous comprenez euh, à un moment donné pourquoi est-ce que les Africains doivent s'inquiéter. Alors, observez très bien, pour comprendre un peu le comportement de la Russie sur la scène internationale. Pendant longtemps, la Russie ne s'est qu'intéressée qu'à l'Europe orientale. Quand vous observez les positions qui ont donné lieu à la guerre en Irak, en Afghanistan et en Libye, vous qui parliez du rapport des puissances par rapport au droit, malgré le nom d'un certain nombre de puissances, leur volonté a été outrepassée. Et ça a créé des bouleversements de l'ordre sécuritaire dans le monde. Aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui en rogne par rapport à l'immigration. Mais avec tel nécessairement besoin de créer tout le désordre et tout le chaos que nous observons aujourd'hui dans la bande sahélo-sahélienne. Et dont le symbole le plus fort, c'est la chute de Kadhafi. La Russie s'est donc assagie. Et elle s'est résolue à l'observation à ne plus commettre la même erreur en Syrie. Et elle est directement, elle s'est directement interposée. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Afrique aujourd'hui est devenue l'un des enjeux les plus fondamentaux en termes d'intérêt. C'est tout le monde qui a les yeux rivés sur l'Afrique. La Russie décide donc elle aussi de s'inviter à ce banquet. Mais pour le faire, il lui faut inventer un lien direct institutionnellement reconnu, une fenêtre qui lui permette désormais de, se, de constituer une tribune de négociation directe avec l'Afrique. C'est le sommet Russie-Afrique. Et je vous laisse un peu imaginer, depuis que la Russie a décidé de s'intéresser à l'Afrique, Comment des partenaires historiquement implantés en Afrique sont en train de perdre, j'allais dire des plumes. Pendant cette contribution, la déconstruction de l'unipolarisation du monde par la guerre que mène la Russie aujourd'hui a un intérêt sérieux pour les Africains. Les Africains, à terme, pourront s'arrimer au bloc. Ici à, ses, à leurs intérêts, notamment en matière contractuelle et de gestion publique. Cela diluerait l'intrusion des pays comme la France dans nos affaires internes. L'Afrique doit prendre position et, en l'espèce, se positionner derrière le bloc oriental mené par la Russie. C'est l'illustre villageois Kanga Emmanuel qui donne sa position et qui l'assume d'ailleurs. Restons toujours dans ces conjectures et ces hypothèses dans le cas où le rapport de force serait renversé entre d'une part l'Ukraine ou la Russie, à quoi assisterait-on un notable Menunga Un oh. nouveau leader naturel s'imposerait On n'aura pas peut-être un nouveau leader parce que même avant que euh, le conflit russo-ukrainien éclate, euh, quand vous observez bien la scène internationale, vous vous rendez compte que de plus en plus il y a des puissances émergentes qui contestent l'hégémonie ou l'unipolarisation du monde. Euh, la Corée du Nord euh, la Chine, même sur le plan économique, l'Inde, et j'en passe. – Donc Iran. Justement, donc vous observez que, déjà même avant ce conflit, il y a une certaine volonté des puissances émergentes de vouloir dire que non, on ne peut pas unipolariser le monde. Et avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, euh, moi je vois plus une multipolarisation du monde après ce conflit, quelle qu'en soit l'issue. Ça veut dire que que l'Ukraine, que la Russie elle réussit l'acte qu'il a posé ou qu'elle a posé ou non à la fin moi je pense que les cartes du monde vont se redéfinir on va assister là à une multipolarisation du monde où euh, on aura plusieurs pôles de puissance ça c'est mon point de vue parce que euh, vous observez aujourd'hui que euh, la Chine et la Russie parlent pratiquement de la même façon ça veut dire que quand la Russie dit je vais à droite, la Chine soit ne va pas être contre, soit va accompagner la Russie. Et ça veut dire beaucoup de choses en relation internationale. Peut-être que la Chine et la Russie pourraient être euh, le prochain pôle de puissance du monde. Parce que c'est Jean-Baptiste C qui disait que euh, tout empire finit toujours par s'effondrer. Ça peut prendre 1000 ans, ça peut prendre 200 ans, mais chaque empire finit par s'effondrer. Et quand vous regardez euh, la puissance américaine ou l'hégémonie américaine, vous avez l'impression que cette puissance a atteint le pic. Et dans la vie, quand vous avez atteint le pic, la seule chose qui vous reste, c'est de descendre. Ça veut dire que vous pouvez bagarrer comme vous voulez. Quand vous avez atteint le sommet, à la fin, vous allez descendre. Donc moi, à la fin, au regard de tout ce qui se passe, je vois plus une multipolarisation du monde, on aura davantage plusieurs pôles de puissance qui vont contester les décisions des puissances traditionnelles. Et cette situation est bénéfique donc pour l'Afrique. Pourquoi C'est comme un homme qui a le choix de choisir entre trois femmes. Quand vous avez le choix, la possibilité de faire un choix, ça, oui. euh, ça vous donne quand même la possibilité de manœuvrer. Or, vous allez remarquer qu'avec la chute du mur de Berlin et l'unipolarisation du monde, c'est même là où commencent tous les problèmes de l'Afrique. C'est là où on va vous imposer une démocratie à la occidentale. Vous vous souvenez de, de, de, de, de cette démocratie qui avait été imposée. On va vous imposer les programmes d'ajustement structurel. On va dévaluer votre franc CFA. Bref, on va vous imposer des choses incompréhensibles. Or, oh, si on avait le choix à cette époque, ça veut dire s'il y avait un autre bloc, on aurait dit non, on n'est pas d'accord avec vous. On va se pencher vers le bloc, par exemple, de l'Est. Non, je pense que L'émergence de, des nouvelles puissances sera bénéfique pour l'Afrique. Et on peut prendre un cas que tout le monde voit aujourd'hui. Tout le monde sait que si la Russie n'avait pas intervenu en RCA, la RCA se serait effondrée une fois de plus. La RCA aurait continué à être un État voyou parce que sur le prisme, dans le prisme des relations internationales, pendant longtemps, ça a été un État voyou. On a eu l'impression même qu'avec euh, la deuxième élection de... Je crois que c'est Dira, oui, parce que son toi nom échappait. Euh, Dont a... la contribution a été déterminante et dans la stabilisation de ce pays. Exactement. On parle désormais d'État sous la houlette de sa pertinence et de sa sagacité. Exactement. Mindaire. Sous l'appui de qui De la Russie. C'est pour ça que certains Centrafricains sont allés sur la place publique soutenir la Russie. La Centrafrique a ouvertement pris position par rapport à ce qui se passe. Oui. Personne n'ignore que la Centrafrique soutient la Russie. Pourquoi Parce que la Centrafrique a eu la possibilité de faire un choix. Or, quand ce n'était que la puissance que nous tous nous connaissons, je n'ai pas envie de la citer ici, oui. qui était présente en Centrafrique, euh, on voyait tout ce qui se passait en Centrafrique. Donc je pense que, pour moi, euh, le monde va se porter bien avec la multipolarisation du monde parce que moi en relation internationale je suis partisan de cette théorie je suis contre l'unipolarisation parce qu'on voit même en économie hein, le monopole est un danger quand quelqu'un a le monopole il est capable de manipuler les prix en fonction de ses humeurs. Il peut se lever aujourd'hui, il vous dit que je vais vendre ma bouteille d'une maillot à 1500 parce qu'il a le monopole. le monopole. Donc il faudrait qu'on démonopolise la puissance de l'OTAN. Pendant cette contribution, l'Afrique a trop de problèmes à résoudre. Donc, concentrons-nous d'abord sur nos problèmes auxquels s'ajoute la grève des enseignants. <rire> Laissons Poutine et ses gens résoudre leurs problèmes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous avons le nozo et l'extrême nord. On n'a pas fini avec ces madame Rabiatou depuis Ingaoundéry. Essayons d'ausculter le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Peut-on dire que ce soutien est réel, tangible, ou s'agit-il d'une chimère Voit-on L'OTAN a apporté un soutien réel, matériel, logistique à l'Ukraine dans cette bataille contre la Russie où nous sommes encore dans des discours politiques lorsque vous essayez d'observer ou de décrypter le comportement des différents leaders euh, au sein de cette association militaire. Notable moulet Jusqu'ici, euh, je, je note que le conflit russo-ukrainien se développe fondamentalement sur trois, sur trois fronts. Il y a un front diplomatique, il y a un front armé, mais il y a également un front médiatique. Et euh, je voudrais préciser à la suite de cela qu'il euh, y, y a comme euh, une sophistication ou euh, un grossissement de la réalité parfois, que ce soit d'un camp comme de l'autre. Mais de toutes les façons, on se rend bien compte que nous sommes dans un affrontement. Et chacun essaye de fixer dans l'imagerie populaire les idées. La manipulation de l'opinion. Hein. de Absolument. Et lorsque nous, nous, nous, nous, nous observons au fond les choses pour répondre véritablement à votre question, il est clairement établi aujourd'hui que si on se limitait au discours que nous entendions oui. d'un bloc on ne vivrait pas la situation, la situation. que nous sommes en train de vivre oui. actuellement donc ça fait partie peut-être des stratégies oui. en matière de guerre, de conflit ou de crise mais en tout état de cause je pense que il est encore possible c'est peut-être une digression que je fais de résoudre cette crise de manière diplomatique parce que j'ai peur et je vais vous dire pourquoi j'ai peur. La situation à laquelle nous faisons face actuellement dans ce monde du 21e siècle est analogue à la situation des années 1930-1940. Avec la course aux armements. Le monde actuel est surarmé et des armes toujours plus sophistes Et que préfigurent ces armes dont la fabrication, l'accumulation et la sophistication n'augurent rien de bien pour l'humanité. À quoi servent-elles? <rire> Tous ces arsenaux militaires. C'est une logistique -ce préventive, pays... hein, on va vous dire. Est Elle les... est dissuasive. Qu'est-ce que les pays? Qu'est-ce que les pays qui en sont propriétaires vont en faire, en faire. Nous sommes dans l'univers du possible, parce que vous dites que nous sommes dans la prospective. Je pense avoir écouté le ministre russe des Affaires étrangères dire qu'au cas où il adviendrait qu'un pays membre de l'OTAN veuille s'ingérer directement dans le compte que la Russie voudrait régler à l'Ukraine, que la réponse sera terrible et que le monde risque de connaître ce qu'il n'a jamais connu. Il est même allé plus loin pour dire que si le camp d'en face insiste dans sa démarche à vouloir venir contrebalancer l'influence russe dans sa zone, dans sa zone d'influence, il y a les possibilités que on est à faire face à une guerre nucléaire. Mais alors, cette guerre, c'est la fin qui m'intéresse. Quand il fait allusion à cette troisième guerre mondiale, il annonce la quatrième. Vous savez ce qu'il dit Il dit, dit qu'ils sont au moins sûrs que la quatrième guerre mondiale se livrera à coup de goudins et de bâtons. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que toute la carte du monde sera pratiquement rasée. rasée. Et il faut tenir compte de ça. Quand vous voulez faire des lectures... Voilà pourquoi il est urgent que les armes cessent en Ukraine. Que la diplomatie retrouve toute sa place. Peut-on faire de la négociation sans les négociateurs Est-ce que l'humanité est en train de nous dire qu'elle est incapable de pouvoir s'asseoir autour d'une table et de trouver des solutions susceptibles d'éviter le bruit des armes Et en cela, les Africains doivent s'inquiéter. Parce que ces gens-là qui produisent Ils ces armes, généralement, on les vend aux Africains pour s'entretuer entre eux. Notable, Menunga, toujours dans ce sillage, avez-vous l'impression que le soutien ou la contribution de l'OTAN à la victoire de l'Ukraine est une contribution tangible, est-elle réelle, ou elle se limite à ce flow-flow, euh, à ces, cette spectacularisation du discours de certains leaders occidentaux. Justement, on a l'impression que ce soutien est davantage médiatique et je dirais même peut-être théorique. Et le président Zelensky lui-même s'est rendu compte de cela. Ça aurait été facile pour l'OTAN d'apporter son soutien à l'Ukraine si l'Ukraine était déjà dans l'OTAN. Et Vladimir Poutine, en tant que stratège, l'a vite compris. C'est pour ça qu'il agit avant que l'Ukraine n'entre dans l'OTAN. Parce que si l'Ukraine avait déjà été dans l'OTAN, au nom du principe de la sécurité collective, l'OTAN aurait agi militairement. Mais actuellement, l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN. Ça veut dire que rien ne peut en principe justifier une intervention militaire. Ça veut dire que si on restait dans la logique du droit, ça doit se régler diplomatiquement lors d'un conseil des puissances des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Et je comprends un peu l'inquiétude de l'aîné, parce que quand vous faites une lecture prospective, vous vous rendez compte que, avec l'entrée en Russie, dans les relations internationales, il est possible que la Russie dise aussi que « bon, je veux m'intéresser au Cameroun » et que la France dise « niet » et qu'on assiste à un conflit. Donc c'est normal de s'inquiéter. Il est possible qu'après cette guerre russo ukrainienne que la Russie dise que bon, je vais un peu m'intéresser aussi à la Côte d'Ivoire et que la France dise aussi, on assiste à un conflit. Donc il faudrait vraiment qu'on s'inquiète de la situation actuelle et que ceux qui dirigent ce monde prennent des résolutions intelligentes pour qu'on n'en arrive pas là. Parce qu'actuellement, peut-être il a dit et certaines personnes ne, ne croient pas à ce qu'il dit les puissances sont tellement armées que s'il y a une guerre mondiale actuellement, j'ai peur que la terre disparaisse parce que les armes que la Russie a, les armes que les états unis <rire> possèdent, ce sont des armes qui sont capables de détruire l'humanité en 15 secondes ou en 30 secondes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait évidemment que euh, la guerre s'arrête en Ukraine et qu'on trouve une solution diplomatique et que chaque parti apprenne à respecter euh, Ces euh, engagements. ses engagements. Parce que, la parole Parce que la conférence de Berlin avait été instituée, pourquoi Justement parce que les puissances coloniales rencontraient les mêmes problèmes et ils ont donc décidé de se partager les zones d'influence. Ça, beaucoup de gens ne savent pas que c'est pour ça qu'il y a eu conférence de Berlin. Parce que les puissances, pour éviter justement un conflit, ont décidé d'arrêter un mécanisme qui faisait que une fois qu'on a trouvé que vous avez déjà annexé le Cameroun, on vous laisse avec votre Cameroun. Et c'est un peu à ça même qu'on assiste aujourd'hui, à une reconquête des néocolonies. Parce que quand vous voyez le déploiement de la Chine, vous voyez le déploiement de la Russie... Le des espaces. Justement, on est en train de tendre vers ce qu'on a eu pendant, euh, la, avant la conférence de Berlin. Et c'est ça qui nous a conduit à la première guerre mondiale. Et c'est même ça aussi qui nous a conduit à la deuxième guerre mondiale. Donc, né a raison de s'inquiéter sur le plan... Euh, quand on fait une lecture prospective, son inquiétude est toute fondée. Prenons cette contribution. Bonsoir, moi c'est Ousmane Amadou, étudiant à l'université de Yaoundé. Pour moi, l'Afrique ne doit pas se mêler de ce conflit, car nous avons nos propres problèmes internes. En voulant se jeter dans cette affaire, on peut se retrouver dans un calvaire. <rire> Et les quelques dernières minutes qui nous restent vont être dédiées à trouver des esquisses de solutions durables à la résolution définitive de ce conflit. Et je vais commencer bien évidemment par vous, notable Moulet. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous ne parlions plus de mésententes, de conflits armés entre la Russie et l'Ukraine en particulier, et entre les puissances du monde en général Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dialoguer. Le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Et il, il faut, faut dialoguer. Seulement, il ne faudrait pas que ce soit un dialogue inaudible. Parce que dans les négociations internationales, Dieu sait que je ne suis pas un très grand négociateur, une négociation aboutit à partir du moment où deux parties en conflit, chacune d'elles renonce un peu à ce qu'elle a ou qu'elle pose sur la table comme Exigence. La Russie a le droit d'exister. L'Ukraine a le droit également d'exister. Autant que tous les autres pays de l'OTAN et même l'Afrique. Je vous disais il y a quelques instants qu'il faudrait que la diplomatie retrouve toutes ses lettres de noblesse. L'histoire nous apprend que c'est parce que des gens avaient des œillères, c'est parce que des gens se sont volontairement rendus sourds, c'est parce que des gens ont un peu trop rêvé qu'ils ont refusé de voir la réalité. Et la réalité historique nous a entraînés dans deux guerres mondiales. Et qui ont également, et qui ont, quand on veut ramener la situation de la Russie et de la Crimée, à peu près les mêmes symptômes. À peu près les mêmes symptômes. Je vous rappelle qu'il est arrivé au pouvoir par voie démocratique. Mais il était le premier à vouloir se libérer des entrailles du traité de Versailles. On a 1953, je crois bien. Lorsqu'il évoque son programme de la grande Europe unifiée, lui, il est persuadé que l'Allemagne doit être la lumière. La lumière. Vous comprenez Et ce sont ces idéologies, à un moment donné, qui s'affrontent, qui débouchent, donc sur ces expressions de violence armée et de meurtre. J'allais vous dire tout à l'heure, toujours, en parlant de, de, de solutions, il faut qu'on se désarticule un peu de l'émotion. Que les Africains cessent de voir au potentiel partenaire qui arrive, le Moïse qui va les amener vers la terre promise. Nous sommes sur la scène internationale. Et nous savons ce qui sous-tend les rapports entre les, les nations. Vous avez Alors, il ne faudrait pas que nous nous laissions emporter dans une euphorie et pour après déchanter. Nous devons plutôt apprendre de l'expérience douloureuse et malheureuse qui a été la nôtre. Et d'être extrêmement vigilant à chaque fois que nous avons un nouveau partenaire qui nous tend les bras. surtout d'autant plus que vous allez vous rendre compte et ça c'est le, le, le, mon dernier mot que la position de l'Afrique aujourd'hui quand vous regardez sa marginalisation sur la scène internationale quand vous regardez la part qu'elle prend dans le processus de décision sur la conduite des affaires internationales, elle est insignifiante. Voilà pourquoi notre diplomatie africaine devrait beaucoup plus être tournée vers une diplomatie de réformes fondamentales du système international. Et c'est ça la position de l'Afrique. Elle l'a compris, qu'il faut parvenir à des réformes structurelles, organisationnelles, fonctionnelles pour qu'elle aussi puisse atteindre une position critique, c'est-à-dire une position à partir de laquelle, c'est-à-dire un oui ou non peut avoir un impact significatif sur une décision qui est à prendre. Voilà mon propos. Je vous remercie. Minunga, quelle solution pour résorber définitivement cette guerre Je commencerai par dire que la principale solution réside dans le compromis. Et dans ce compromis, il faudrait que... Compromis entre qui entre... entre les protagonistes autour du conflit Exactement entre les protagonistes autour du conflit et quand je parle des protagonistes ici, ce sont les acteurs directs et indirects. Il faudrait déjà que l'OTAN comprenne que euh, lui toute seul ou alors elle en tant qu'organisation ne peut pas diriger tout le monde entier. C'est même là où ça commence déjà. Accepter que moi seul je ne peux pas diriger le monde entier, il faudrait qu'il y ait des puissances supplétives. Tant que l'OTAN ne pourra pas accepter ça, on aura les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'il faudrait déjà que les armes cessent et que euh, le, les propositions de décret ou de conventions qui avaient été faites par la Russie soient mises en débat. Les deux points que j'ai évoqués au début de l'émission qui stipulent que l'OTAN ne devrait pas étendre son influence à l'Ukraine et que l'Ukraine ne devrait pas entrer euh, à l'OTAN. Que ce soit mis en débat et qu'on trouve un compromis et à côté de ça aussi, euh, qu'on permette que d'autres puissances puissent émerger. Parce qu'on arrive justement à cette situation à cause de l'unipolarisation que le monde a connue depuis les années 90. Et euh, j'espère que dans cette nouvelle, nouvelle puissances, l'Afrique pourra tirer son épingle du jeu. Parce qu'il faudrait que les Africains et l'Afrique comprennent aujourd'hui que euh, en relation internationale, en la réalité, ce n'est pas le droit, hein. c'est la puissance. Et en sciences politiques, on vous dit souvent basiquement que la puissance, c'est la capacité de A. Amener B à faire la volonté de A, y compris contre la volonté de B. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc tant que les Africains et l'Afrique ne vont pas développer les facteurs de puissance, ils vont continuer de subir les relations internationales, d'être des sujets des relations internationales au lieu d'être acteurs. Et les facteurs, c'est quoi le premier facteur, c'est être capable de se défendre soi-même. Et c'est la première hypothèse que Charles de Gaulle a émise. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a dit que pour que la France soit une puissance respectée et respectable, il lui faut son arme nucléaire pour assurer sa sécurité. Un pays qui ne peut pas s'assumer sur le plan sécuritaire ne vaut rien. Parce que s'il faut manger chaque jour, on mangeait chaque jour en Libye, mais la Libye a fini par être déchirée. Parce que la Libye avait des insuffisances sur le plan militaire euh, comparativement à l'OTAN. Parce que si la Libye avait quand même l'arme nucléaire, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire à Kadhafi. Donc il faudrait que les Africains aient cet esprit aujourd'hui, cet esprit conquérant. Qu'on cesse de subir les relations internationales, qu'on essaye de se mettre dans la peau des gens qui veulent être des acteurs. Et alors qu'on veut être acteur on laisse d'abord le droit de côté et on cherche les facteurs de puissance. Et l'autre élément, il faudrait que l'Afrique comprenne que son unité est, tri, est capitale. Parce que regardez la Russie aujourd'hui. La Russie se bat pour sauvegarder l'unité de son bloc. C'est tout ce que la Russie est en train de faire parce qu'elle sait que si elle est désunie, ça, ça devient un danger. Et vous savez pourquoi la Chine supporte la Russie Parce que la Chine même est en train de dire à Taïwan de façon implicite que toi-même prépare toi. Prépare-toi. Tu es en train de voir ce qui s'est passé en Crimée, en Ukraine Non. Parce que moi-même, je risque de te faire la même chose. Donc l'Afrique doit comprendre aujourd'hui que qu'on doit évoluer en bloc. Et une fois qu'on va évoluer en bloc, vous allez voir que euh, la sortie du franc CFA ne sera même plus un débat. Ça va se faire automatiquement. Euh, L'industrialisation de l'Afrique va se faire automatiquement. Donc j'espère vraiment que nos dirigeants africains vont pouvoir tirer des leçons de ce conflit. Et pour sortir définitivement de ce banquet intellectuel notable, Mboulay, pensez-vous que le continent africain pourrait avoir, ou pourrait servir d'instrument de médiation, de par ses prédispositions anthropologiques de grandes rassembleuses, de continents voués à la pacification des rapports entre ces peuples Est-ce que nous pouvons avoir une contribution dans l'apaisement des tensions entre la Russie et l'Ukraine Notable je, je voudrais quand même préciser que l'ONU c'est 195 états au rang de ceci, l'Afrique a 54 états l'Asie je crois 48 états l'Europe 44 états l'Amérique latine et les Caraïbes 33 états euh, l'Amérique du Nord 2 états et l'Océanie, 14 États. Ça veut dire que nous avons le nombre. Mais est-ce que, est que nous avons, euh, comment je vais vous dire ça, le niveau critique dont je vous parlais et la consistance nécessaire pour pouvoir le faire Je pense que c'est à ce niveau que vous devrez se poser la question. Si nous parvenons à créer l'univers Vous doutez de notre aptitude Je ne doute pas de nos aptitudes. Mais il suffit que nous nous appropriions nous-mêmes cette aptitude, si tant il est, que... Si tant il est vrai <rire> que nous voulons parler d'une seule et même voix, voilà. puisque nous avons la force du nombre. Mais cette force du nombre ne suffit pas. C'est la force de la force qui s'impose ici sur la scène internationale. Exactement. Exactement. D'accord Et à partir de ce moment-là, vous avez l'impression que les Africains parlent mais ils ne sont pas audibles ils ne sont pas audibles justement pourquoi parce qu'ils n'ont pas le rapport critique qui, peuvent, eh, qui peut les amener à imposer leur point de vue sur la scène internationale Nota donc c'est possible mais il faudrait quand même que nous, faisons, nous fassions notre toilette Notable Stéphane Menonga mmh. Notable Alain-Yves Moulet. à tous les deux je dis ardemment merci pour avoir sacrifié vos obligations nombreuses il venir donner de la voix sous le gigantesque Baobab en vue de la marche en avant du continent berceau de l'humanité. A tous ces innombrables villageois qui sont restés attentifs autour du grand Baobab, nous exprimons également notre gratitude infinie. Bonne soirée à toutes et à tous. les suds